Dans cette vidéo, nous allons voir la définition de la proportionnalité et apprendre à reconnaître des situations qui relèvent ou pas de la proportionnalité. Par définition, dire que deux grandeurs sont proportionnelles signifie que lorsque l'on multiplie une grandeur par un nombre non nul, l'autre grandeur est alors multipliée par le même nombre. Regardons un exemple pour mieux comprendre cette définition. Sur le marché, un kilogramme de pommes est vendu 1,60€. Si on achète, par exemple, 3 fois 1 kg de pommes, et que l'on paye alors 3 fois 1,60 €, alors on peut dire que le prix des pommes est proportionnel à la masse de pommes achetées. Prenons maintenant un autre exemple. Dans une papeterie, on peut lire le tarif donné par le tableau suivant et la mention informant les clients que le prix à payer est proportionnel au nombre de photocopies achetées. Ainsi, on peut lire qu'une photocopie coûte 45 centimes, que deux photocopies coûtent 90 centimes, par exemple. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Effectivement, on peut vérifier pour toutes les valeurs de ce tableau que la définition de deux grandeurs proportionnelles s'applique bien. A titre d'exemple, une photocopie coûte 45 centimes. Et si on achète deux fois plus de photocopies, alors on paye bien deux fois plus cher, c'est-à-dire 90 centimes. De même, si on quintuple le nombre de photocopies, alors on quintuple aussi le prix à payer. Regardons maintenant les couples de nombres qui se correspondent et calculons pour chacun d'eux le prix d'une photocopie. On remarque que tous les quotients sont égaux et valent 45 centimes. On découvre ainsi une propriété d'un tableau de proportionnalité, à savoir que les termes d'une ligne s'obtiennent en multipliant ceux de l'autre ligne par un même nombre non nul, ici 45 centimes. Ce nombre est appelé le coefficient de proportionnalité. Il correspond dans cette situation au prix d'une photocopie. Terminons avec un dernier exemple et ce tableau donnant la taille d'un enfant en fonction de son âge. Cette situation relève-t-elle de la proportionnalité Avec la définition, il est facile de voir que si l'âge de l'enfant triple, par exemple de 1 à 3 ans, alors la taille ne triple pas. Sinon, l'enfant mesurerait 2 mètres à 3 ans. Or, le tableau indique qu'il mesure 96 cm. On peut donc conclure que la taille d'un enfant n'est pas proportionnelle à son âge. On aurait pu tout aussi bien utiliser la propriété précédente et comparer les quotients de deux nombres qui se correspondent. Et comme 75 divisé par 1 est égal à 75, et que 96 divisé par 3 est égal à 32, et que c'est différent de 75 alors on confirme bien le résultat précédemment annoncé. Pour conclure, il est important de se rappeler que toutes les situations ne sont pas des situations de proportionnalité. Avec un tableau, pour démontrer que la situation relève de la proportionnalité, il faut vérifier que tous les quotients sont égaux. Par contre, il suffit qu'un seul quotient ne soit pas égal aux autres pour qu'il n'y ait pas proportionnalité.